Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série HugoCraft euh, Donc cette fois-ci on va parler du bloc de rotation au lieu du bloc euh, de translation euh, Comme je l'avais dit avant euh, Donc on va voir tous les items nécessaires, euh, tous les blocs, items nécessaires à pouvoir bien contrôler le, le bloc de rotation donc euh, nous avons donc, euh, donc un bloc quelconque, euh, ici j'ai mis un bloc de verre de, de fer, mais ça peut être n'importe lequel Donc le bloc de rotation, le bloc, euh, le un levier ou une source de redstone euh, J'ai pas mis les câbles ni les autres trucs de redstone mais ça peut très bien être euh, les autres, hein, voilà, tout ce qui est redstone Et euh, c'est trois blocs, donc le on, le on, le off et le cible, donc le bloc euh, target, on, off, voilà et une plaque d'isolation, euh, voilà. Donc, ça c'est pour les classiques. Donc j'ai réalisé euh, deux, deux fois les mêmes portes. Euh, donc c'est un pont-levis, une porte entre guillemets classique euh, qui ont donc, été réalisées deux fois. Donc une fois avec euh, juste le bloc et une autre fois avec le bloc cible ou target. Euh, donc la différence se situe principalement à l'arrêt. Euh, donné, hop, hop, vu. Donc euh, se compose donc, à l'arrêt Tout simplement parce que euh, Sans le bloc cible euh, Vous voyez ici je peux rien faire hein, Je peux pas Je peux pas casser les, les blocs euh, Alors qu'avec le bloc cible ben, je peux le casser le bloc Tout simplement Oups euh, donc, je peux casser les, les blocs euh, tout simplement euh, car le bloc cible, une fois qu'il y a le on ou le off qui est positionné dessus, donc euh, là par exemple, comme le on euh, par rapport au, au target, euh, et ben ça arrête la, la rotation, et euh, ce qui fait que on peut casser euh, les blocs et au lieu de euh, bloquer les blocs tout simplement. Euh, et il faut savoir aussi que, euh, que le bloc target met à jour l'arrêt du, du bloc c'est à dire que si vous avez un arrêt qui se situe bah, de ce côté là et vous avez votre bloc target qui est situé ici et bien bah, l'arrêt de votre système se situera de ce côté là et non plus de l'autre tout simplement donc c'est un truc bon à savoir je, je pense Hop. Donc ensuite, euh, depuis les versions récentes de HugoCraft, il est possible de mettre des plaques d'isolation euh, sur les demi-dalles. Donc là vous voyez, euh, Donc euh, ici il n'y a pas besoin d'éternel, ici ça va bloquer, et ici non plus. Et je voudrais vous montrer un petit détail avec les torches, euh, que vous connaissez peut-être, peut mais pour ceux qui découvrent, euh, je pense que cela peut être utile. Voilà. Donc voilà. Donc, euh, tout simplement, étant donné que le bloc ici sont bloqués, on peut le voir que c'est encore en rotation, étant donné que, euh, vous voyez, sa cliente est, est à cause de bugs de, de, de visualité, euh, donc, le, en fait, la torche, si elle aurait été mise euh, sur un bloc, elle serait restée positionnée, euh, comme vous avez pu le voir ici, euh, c'est-à-dire comme une espèce de lance, en fait, euh, comme, un, comme un pieu donc ici il n'y a pas besoin de mettre de, simplement de plaques d'isolation de, de, étant donné que le bloc euh, n'a pas été actualisé donc n'a pas été mis à jour donc vous voyez ça ne le prend pas et ici euh, bah ici il y a besoin simplement parce que le bloc il est arrêté hein, comme le montre le fait qu'on puisse casser un bloc Hop. donc voilà ce que ça fait quand on voilà vous voyez, hop, ça reste le temps que, de la rotation, et hop, ça se remet à jour. Donc ça se remet dans la position que ça doit être. <coughs> Donc voilà pour les différentes sortes de portes. Euh, je n'ai pas cherché à faire compliqué, hein, je n'ai pas réalisé des trucs euh, invraisemblables ou autres. Euh, juste des idées euh, de création pour vous. Euh, si vous avez des, des idées concrètes, euh, puisque vous ne savez pas comment faire, je pourrais vous les réaliser mais à la fin de la présentation en tout de, de cette série le temps qu'il y ait d'autres euh, ajouts euh, par rapport euh, à EgoCraft euh, que moa 4 rajoute des euh, rajoute des, des ajouts euh, pour son mode qui est pour l'instant 1.6.2 hein, de préférence euh, ce qui paraîtrait on pourrait le mettre en 1.6.4, mais euh, j'ai pas réussi enfin ça bugué pour mon éviter, euh, éviter donc là j'ai fait un petit escalier <coughs> donc qui, qui bouge donc qui tourne euh, donc avec frappes euh, ça me fait tellement bugger finalement que j'arrive même plus à aller sur... euh, sans frappe il n'y a aucun problème hein, je tiens à vous le dire euh, puisque sinon je n'aurais pas fait comme ça à, à monter les escaliers euh, là. et là la vitesse est de 20 euh, au lieu de 10 donc, voici un, donc un des exemples qu'on qu pourrait faire pour embêter le monde. et un autre euh, un peu à la fort boyard sauf que c'est à la verticale euh, de bloc. Donc, là, c'est à la vitesse 100. Euh, oops, oui, 100. Euh, donc, vous voyez, ça va vite. Hein. Alors que si je me fasse plus piéger, donc oui, donc on passe en traverse, c'est un peu le désavantage de. Qui permet de rendre le truc la traversée un peu plus facile bon, pas Hop, voilà donc ça c'est pour les blocs euh, pour faire un peu en fait euh, fort boya pour des mini jeux et des trucs comme ça et donc ensuite on va avoir euh, deux enfin trois manières de positionner les doivent les... Bon, sur les mêmes hein, parce qu'au début euh, vous voyez donc je on la mettre à jour pour mise à jour en fait du bloc euh, hop, voilà donc tout de suite même si vous l'allumez pas euh, hop, donc vous voyez donc il va chercher à se mettre à jour euh, c'est pas sur le bloc target donc il va se mettre sur le bloc off d'abord puis une fois que vous l'aurez euh, activé ou désactivé donc euh, ça va se mettre sur le bloc euh, inverse donc voilà vous voyez hop donc là, ça va se mettre sur le bloc off. Puis ça va pas chercher à faire un tour, ça va juste faire un quart de tour. Euh, vu comment c'est présenté ici. Voilà. Hop, c'est arrêté. On a lu. Voilà. Et ensuite, il est possible aussi de faire des demi-tours, euh, tout simplement. C'est deux manières euh, différentes de les positionner en fait. Voilà. Donc, euh, voilà qui doit. Clôturer, bah, cette euh, vidéo, donc euh, une vidéo assez courte, hein, mais les prochaines vidéos seront tout aussi courtes, euh, sauf pour le slide, je pense, euh, qui va être un peu plus longue, car on va avoir euh, d'autres petits, une autre plaque, une autre sorte de plaque d'isolation euh, différente, donc cette fois-ci, qui va vous permettre de contrôler des choses à distance. Euh, mais je vous en dis pas plus. Hop. Voilà, donc euh, sur ce, et euh, eh ben je vous dis à la prochaine, donc à la prochaine vidéo. Euh, et euh, si vous avez des commentaires, des projets ou autres, euh, ou des questions à me poser, les commentaires sont faits pour ça. Euh, bah, mettez un j'aime si vous avez aimé. Euh, pareil, euh, abonnez-vous. Enfin, je mettrai tous les liens utiles dans la description. Et euh, et eh ben à la prochaine vidéo et euh, ben bah, n'oubliez pas euh, si jamais vous avez des questions la moindre question euh, quelque chose que vous n'avez pas compris euh, que je puisse soit vous répondre ou soit y revenir dans une autre vidéo où je ferai une parenthèse euh, en début de vidéo c'est pas ce qui sera le plus dramatique et euh, me permettant ainsi de voir euh, <coughs> si vous suivez ou pas cette, cette série euh, parce que j'ai créer cette série parce que j'ai reçu un nombre suffisant de gemmes d'un coup et aussi parce que euh, étant donné qu'il y a peu d'informations sur euh, Hugo Craft euh, le maximum étant euh, sur les chaînes euh, sur des vidéos euh, japonaises ou chinoises ou même du créateur en lui-même mais à part ça il euh, n'y a pas trop d'informations dessus voilà donc euh, on se retrouve pour une prochaine vidéo c'est à dire dans pas très longtemps euh, cette fois-ci c'est promis que ce soit euh, une vidéo de présentation de mode ou de <coughs> de... Bah, de série tout simplement euh, je voudrais savoir aussi si vous voulez que je continue la construction suivie ou non euh, parce que j'ai eu des crashs successifs et euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs donc euh, je voudrais savoir si vous voulez ou pas euh, pour que je sache si euh, ou non si je dois euh, ou non supprimer la map parce que j'ai arrêté un peu et euh, je voudrais savoir si je dois si ça vous intéresse que je continue ou pas et donc sur ce coucher de soleil magnifique d'ailleurs avec les village en arrière-plan on se on se dit au revoir et puis à une prochaine vidéo